Casse de aux... aux boîtes à musique hein. Yo. On en a fumé des basques loin des sentiers battus On s'est allumé les casques loin des chants Des battus Chantez pas. T'es perdu, on s'est parqué, on s'est pas vu, on s'est manqué, on s'est pas cru, on s'est c'est on s'est vertu, on trépasse, on s'est perdu au départ, c'est perdu aux égards, qu'on s'est perdu au débarque. Faudra taper, on sait pas, s'il faut de l'attaque et on sait quoi, s'attacher aux espoirs, les matraques aux étoiles, on sait pas tout, on s'en batte, s'en pas la pas place, qu'on s'est braqué, on s'en bat, et qu'on s'en passe pas, qu'on t'emballe les content, qu'on bat les sont en tape, on t'emballe et qu'on s'en tape, parce qu'on s'en bat, les. on a vu bien les gars, car ces gars, et façon Passé, disparu des regards, et passion passée. Elle pense sans penser, pense qu'au passé. Comprend qu sans pincette, qu'en fait on n'est pas ce qu'on pensait. Tourner des parcours, fourner le parcours, mais le parcours mais des, Le jour me déteste. Pourri le parcours, mis à part où j'étais, j'étais. gerber des textes, vous remets des questions, vous remets des caisses. Non, tu peux pas ouais, mais je remets des pièces. Pour et le stress presque tourne les caisses capoche, qu ni qu'on fera tourner L'excès de son Une ogive en pleine, plein ils en peine, cabosser Juge à peine, ça moche, ça moche Ils s'en plaignent, ça moche Je sais pas si j'en fais une parole, si j'en fais une parodie Si j'en fais, si fais une pas fait ou pas paradinée. Dans la tête de qui tape un trip, ça gratiné. On en fraquette et l'étape on trichera On fera des deals avec Dieu On expira, on expira Mais on vit la fête mieux Pourquoi se faire faux l'hiver, finit d'être pourquoi Aster va te faire joli terme Jau niveau lanterne vos niveau d'enfer, me manque vos dévots aux firmes, bah mon fiole, moment La vie vaut l'enfer, je me mens, au fer, je manque, au fait, je fais quoi là dans le, le fer, le monde m'a fait à défer, le monde m'appellerait les fêtes, mais va pas faire à les bêtes, bêtement Dans la défaite, non, je préfère aller maintenant, faire la tournée, des barfours, mais le parcours, mais des parcours m'aider Le jour me déteste, pourri, le partout, mais à part où j'étais j'ai des textes vous remets des questions vous remets des caisses Non, jukebox, Pété ouais Mais je remets des pièces Bourrer de stress Presque tourner les caisses sont capoche c'est des nix Qu'on fera tourner l'excès de son Eh vas-y remets 10 balles te chantonne une bouse Eh y'a pire mais dis-toi Qu'elles sont communes toutes Tu t'attendais à quoi Un truc bossé Eh, hey, détends-toi J'suis qu'un jukebox Tourné les barfours Mais le parcours Mais les parcours Mais les... le jour me déteste Pourri de partout, mis à part d'où j'étais. J'étais à gerber des textes. J'vous remets des questions, j'vous remets des caisses. Non, du coup, boxe, pété, ouais, mais je remets des pièces. Bourré de stress, presque tourner des caisses Sans capoche, c'est des ni qu'on fera tourner l'excès. Son raton l'excès, son raton Ni qu'on fera tourner l'excès, son Son raton Ni qu'on fera tourner l'excès, son raton